Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 147 et j'ai nommé le Moby Dick cadeau d'un abonné Vous avez remarqué euh, mon petit orphelin euh, que j'ai adapté il y a quelques jours donc euh, on va faire la vidéo avec nous Le Moby Dick, c'est un cadeau de Dan Dan m'a envoyé trois variétés dans des... Euh, contenant scellé comme ça, j'appelle ça vacuum là, aspiré par l'air. Euh, le premier que, que j'ai essayé Dan, c'est le Tenji Cookies, euh, un très bon cannabis. Mais le deuxième que j'ai essayé Dan, euh, le Dead Tuna, vraiment exceptionnel. Euh, le Dead Tuna, on a vraiment décortiqué euh, les croisements, euh, les, les, les croisements que les, euh, les producteurs ont fait pour pouvoir obtenir le Dead Tuna. À force de croiser plusieurs variétés, euh, on peut atteindre quand même un, un, un produit exceptionnel. Le Dead Tuna, il y avait vraiment des petits arômes là, euh, de Oji Kush. Puis ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le Oji Kush, c'est ce qui a un petit peu le petit goût là, dans le Pink Kush, le Purps, euh, le Dossi Doss que j'avais essayé là, des Indiens. Donc euh, le troisième, euh, après le Tenji Cookie, après le Dead Tuna... Voici le Moby Dick. Euh, J'ai été voir un peu sur euh, Leafly. C'est euh, un cannabis qui est présentement en train de se faire... Euh, qui est produit par Dinafem Seeds. Dinafem Seeds. Euh, J'imagine que c'est une compagnie de seeds, de graines, de semences. Euh, ça a été croisé là, avec un White Widow euh, à dominance syndicat. Et un... Un Haze, un Haze Sativa. Donc, euh, le Moby Dick, ça a été fait avec du White Widow et un Haze. Euh, ici, ils disent qu'il y aurait peut-être un arôme euh, de vanille et de citrus. Citrus, là ça vient un petit peu du Sativa. Souvent, les Sativa, il y a un petit goût là, de citron ou d'agrumes. D'où vient le mot citrus Donc, euh, merci encore, Dan. Joue ça avec vous, Moby Dick. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais euh, avec ce que tu m'as envoyé auparavant, le Tenji Cookie et le Dead Tuna, ça peut pas être si mauvais que ça. Merci Dan. un petit peu sec cette affaire non même pas l'humidité parfaite l'humidité parfaite l'humidité parfaite il n'y a pas de résine c'est pas résineux c'est pas résineux il y a du trichome Je sais pas si ça vient. Oh, oh, le vient de tomber. Je sais pas si ça vient euh, du même fournisseur, Dan. T es de la même compagnie. T es en pleine forme. je sais quoi ça sent mais euh, je veux vraiment pas te décevoir Mais vais te le dire, ce que je sens euh, ça change pas, ça sent vraiment fort vraiment fort ça goûte vraiment citrus euh, j'allais dire cariophilène, mais c'est euh, épicé euh, je vais le fumer, mais ça sent vraiment citrus au max. Vraiment euh, citron, là. Mais il y a un petit goût, je pense, de... d'épicé, là. Vraiment... Euh, sans fort, sans fort. On sait qu'avec la SQDC, les produits, là, pour atteindre les objectifs de Santé Canada... Euh, toutes les compagnies, je pense peut-être Broken Coast le fait pas, euh, mais ils radient euh, le cannabis. Je pense c'est irradié ou radié, je pense c'est radié le cannabis. Euh, puis ça, c'est ça tue tous les microbes, les bactéries, euh, puis ça détruit les, les terpènes. Puis ça fait quoi ça les terpènes? Mais c'est les arômes, le goût. C'est pour ça que le cannabis, la SQDC, euh, je me rappelle quand j'ai fumé le White Widow de EXO, au mois de octobre novembre 2018. Euh, le, toutes les variétés, là, euh, le chocolat de Aurora, euh, c'était des variétés que j'avais essayées dans la rue. puis Il manquait de goût, euh, le chocolat, c'est du vrai chocolat, mais il manque de goût. Euh, puis le White Widow, de, je parle pas du White Widow de Dubon. Parce que c'est vraiment autre chose, le White Widow du bon, c'est vraiment, euh, ça doit être du White Widow euh, croisé, pas à peu près. Mais le White Widow de Exo, ça ressemble plus au White Widow que j'avais connu, mais encore là, manque de goût. Ici, le Moby Dick, ça vient pas de la SQDC, euh, j'imagine que ça devenait peut-être du BC, j'ai aucune idée. Mais ça sent beaucoup, beaucoup, beaucoup le Citrus. Donc, on va égréner ça. J'en ai au moins pour 2 juin. Merci Dan. Merci vraiment pour les trois variétés que tu m'as donné. Euh, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup financièrement. Ça me permet de faire des vidéos. Et puis c'est bon, hein? c'est des cadeaux. Vous me remerciez. Euh, merci à tout le monde qui me donne des cadeaux en cannabis. Euh, merci à Benoît qui m'a envoyé 40$ dollars euh, par Paypal. Merci vraiment les boys. Ah, Ça sent vraiment euh, épicé citron. En le fumant, peut-être des fois, là, on a des petites euh, variantes. Ça se précise plus quand on le fume. Quand on le fume, des fois, quand on le quand on respire puis c'est citronné épicé... Quand on le fume, des fois, il y en a un des deux qui prend le dessus. Là, le citron, il sent vraiment fort. En le fumant, j'imagine que ça va être ça, mais on peut toujours avoir une petite surprise. Des fois, le épicé, là, il peut prendre la place. Puis moi, vous connaissez Weedman, j'aime pas les produits épicés. Euh, tout ce qui est canopy, tweed, euh, c'est tout épicé. Ils sont tout épicés, leurs produits. Toute la gang. Que si vous ne savez, si savez pas ce que je veux dire par épicé, prenez-vous 35$, 36$, allez-vous acheter un tweed. Vous allez comprendre. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Alright. comme moi, quand c'est à partir de OG Kush, à la base, euh, c'est toujours gagnant. Mais là, ici, vraiment, le Sativa, là, le Haze, quand je regarde là, sur le site Leafly, euh, le Moby Dick que j'ai ici, c'est vraiment là, un croisement d'un White Widow euh, hybride euh, à dominance Indica. Un White Widow Indica avec un, un Sativa Aze. Il me disait euh, sur le site euh, que ça sentait la vanille et puis euh, l'eucalyptus. L'eucalyptus, je ne sais pas quest ce que ça sent... Mais la vanille, écoutez, euh, je mets de la vanille dans mes crêpes, puis il euh, n'y a pas de vanille là-dedans. Là. Mais encore là, euh, la description qui est écrite ici sur les flics c'est vraiment les arômes et les croisements faits par Dinafem Seeds. Dinafem Seeds. Donc, euh, le Moby Dick que j'ai ici, ça a été fait ça a été poussé par quelqu'un d'autre. Toujours avoir des modifications. Toujours des, des, des petites variantes. On essaye ça. Merci Dan. Mais tout de suite, tout de suite, je peux te dire que le Dead Tuna, c'est mon meilleur des trois. Vraiment incroyable le Dead Tuna. Moby C'est... Euh même si ça a été fait avec un White Widow Indica et un Sativa Ace, c'est euh, Moby Dick, c'est considéré un Sativa. Donc plus énergétique que écrasant. c'est moins pire quand on le fume c'est euh, c'est bien bien moins pire vraiment euh, bizarre parce que <rire> j'aurais aimé ça qu'il soit à la SQDC pour que vous puissiez l'essayer <rire> il sent vraiment vraiment beaucoup le citron Pardon. Puis quand je le fume, euh... encore le citron, mais le côté euh, épicé est un petit peu plus bas. Euh, C'est beaucoup mieux qu'un produit tweed, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, C'est vraiment citronné en premier. Ai une petite anecdote à vous conter euh, c'est pas tout le monde qui connaît winman et puis aujourd'hui là je parlais avec un ami une connaissance un ami et puis euh, je veux pas que euh, certaines personnes connaissent winman et puis euh, je lui disais là, que c'était pas évident ces temps-ci et puis euh, il m'a suggéré de fumer un gros joint donc euh, il comptait ça un petit peu en joke fait que moi, je lui ai répondu, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je pense que je suis rendu là. Je me suis trouvé quand même assez drôle. et que je voulais quand même vous en faire part. Encore une fois, aujourd'hui, avec une autre personne, parle un peu de CBD. Des petits conseils. J'ai hâte de voir s'il va essayer ça. All right, Dan. Merci vraiment pour euh, le Moby Dick. Je ne sais pas si euh, à la SQDC, il n'y avait pas un produit euh, qui avait rapport avec le Moby Dick. Je vais aller voir euh, sur le site de la SQDC. Des fois, quand on écrit seulement, mettons, Moby Dick... En haut, peut-être qu'il pourrait m'amener en quelque part. Non. Non. Écrivez-moi écrivez -moi dans les commentaires. Euh, parce que le Moby Dick, il y a quelqu'un d'entre vous là, qui n'avait parlé. Je ne sais pas si c'est parce que euh, il y avait une compagnie ou un fournisseur à la SQDC qui n'avait pas écrit le Moby Dick comme variété et qu'il aurait fallu quoi que ce soit... Mais euh, c'est pas la première fois que j'entends ça, le Moby Dick, euh, c'est les abonnés qui m'ont parlé de ça. Je me rappelle plus ce que j'avais dit pour euh, la première variété que j'avais essayé, euh, Dan, avec le Tenji Cookie. Tenji Cookie, je pense que un peut-être un petit peu l'orange, puis Cookies, hein, c'était le Girl Scout Cookies. Peut-être que le Tanji Cookie, je l'ai peut-être égal ou peut-être un petit peu plus que le Moby Dick. Mais euh, je vous laisse là-dessus. Le meilleur des trois, Dan, c'était vraiment euh, le Death Tuna. Mon premier joint de la journée. Un set clairement. va. Clairement. Pas prendre tout le goût d'aller me reposer. Même que j'étais un petit peu fatigué, puis euh, un 7 fois, ça tient quand même réveillé. Euh, la parole euh, un peu plus facile. Et puis c'est le cannabis idéal là, pour euh, créer, être créatif, euh, jouer à des jeux vidéo, euh, penser. Penser, ça fait penser beaucoup. Pas mon préféré, mais je le fume pareil. Quand même bon, quand même bon. C'est quand même citronné, qu'un petit goût épicé. Mais c'est beaucoup plus de qualité que EXO, euh, que ce soit le OCO 47. Même s'il y a des tricônes sur le OCO 47, euh, c'est évident que le taux de THC est plus élevé que 12,70. On se rappelle que le OCO 47, j'avais eu 12,70. Euh, j'avais fait aussi euh, le Flicker Buds, c'était vraiment, on avait appelé, hein? on avait appelé euh, Trailblazer pour savoir euh, ce qui était à l'intérieur du Flicker Buds, euh, le Mongolan, encore là, là, ici le Moby Dick, c'est bien meilleur. Avez-vous remarqué, Canopy, on sorti une autre... Euh, une autre marque de commerce qui a rapport, je pense, avec euh, l'acteur du film Pineapple Express. Pineapple Express, c'est un film des années euh, début 2000. Là, qui a le Pineapple Express dedans, le cannabis, c'est une comédie. Si je regarde là, Canopy, merci aux gens là, qui m'ont envoyé sur Instagram l'information. Euh, Canopy, on sait qu'ils ont sorti euh, Tokyo Smoke. Mais, ils ont aussi sorti une autre gamme. Euh, là, je regarde. Je regarde ici, là. Les boys, je sais pas quoi. Ah, OK. House Plant. H-O-U-S-E. House en anglais. Et puis, plant. Pas de E. Plant. P-L-A-N-T. Tout comme l'ensemble. House Plant. Et puis, il euh, y a le House Plant Sativa. Et puis je comprends pas parce que je pense que le houseplant hybride puis le houseplant euh, indica. Mais là, sur, quand je vois sur Canopy. Ah oui, ok. Mais là, on s'entend que là, le prix, euh, c'est quoi? Ok, je ne sais pas encore dit le prix. Euh, vous connaissez Canopy. Euh, vous connaissez Tweed. Tweed, on le sait. Euh, on connaît DNA génétique avec le chocolat fondu quand même. Quand même bien DNA génétique. Le Lemon Skunk, je me répète, je me répète, mais j'avais un taux en bas de 15% avec le Lemon Skunk de DNA génétique. Euh, en bas de 15%, mais il était quand même bon. J'aurais aimé savoir un, un Lemon Skunk de DNA génétique plus haut que 15%. Euh, mais non on va continuer avec Canopy. Canopy Tweed, Canopy DNA génétique, Canopy euh, Snoop Dogg, LBS, Leaf by Snoop. Qu'est-ce qu'on pense de ça, hein? Leaf by Snow, puis qu'il y a le Moon Beam, les, les cannes blanches avec le sunset. Sunset le plus épicé de toute la SQDC. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de LBS? Qu'est-ce qu'on pense de DNA génétique? On a chacun notre opinion. Des produits là, à 39$. Mais là, Canopy nous sort le Houseplant à dollars et 20$. Sous. Pour Ces trois variétés 44 dollars et 20, là c'est à 2 dollars. 2 dollars et combien de pour Broken Coast parce que Broken Coast, là, wow, c'est top, c'est top, top, top, top, top, top. top. Broken Coast, c'est top, mais quand on regarde le, le prix, moi je prends tout ça, je prends Sandra raphaël ok, mais Broken Coast, c'est top, c'est top, c'est top. Mais là, toi, tu m'arrives avec du 44 et 20. Hey! Il faut que tu proche de Broken Coast. Hey, écoute ça, là. 44 et 20, puis tu 46 et quelque chose à côté, ok? Broken Coast. Écoute, tu vas écouter Winman. 46, 2$ dollars sous, ok? 2$ dollars il Ils sont tous discontinués, il n'y en a plus un qui est là, il faudrait trouver ça en succursale. Je pense que des fois, il y en a en succursale. Là, à 46 et 30, en succursale. Euh, c'est sur les tablettes. À 44 et 20, je ne savais pas le prix. j'avais pas réalisé. Des gars m'ont envoyé euh, des messages sur Instagram. Les boys, merci encore. Mais là, là, 44 et 20, man. C Puis là, tu sais que c'est Canopy qui est en arrière de ça. Tu n'as pas confiance en eux autres, pas en tout. C'est sûr, sûr, sûr, là. Je m'écris ça, là. House, la maison, House Plant. C'est la compagnie. Houseplant, pas deux, ok? Bon, ici, ils ont mis le hybride puis le Sativa. Je pense, ne je sais pas si c'est le Houseplant Indica. Mais là, j'ai Houseplant Hybride puis Houseplant Sativa. Là, je vais aller voir si c'est un produit mélangé, man. c'est un produit mélangé à 44 et 20, ça sort d'où? Variété Houseplant Sativa, man. Ça existe-tu, ça? Houseplant Sativa puis l'autre Houseplant Indica? Est-ce que si j'ai un Blue Dream Sativa puis un Blue Dream Indica? Et hey, puis l'autre, il y a un Blue Dream euh, Serious Happiness. Et hey, non, mais là, là. Wow, wow. Je débordé, bro. Je suis plus capable. Houseplant hybride. en 10 et 20%. Variété Houseplant hybride. Inquiète-toi pas. <rire> Cadopie sont arrangés pour mettre.. Euh, cariophilène d'interpène, OK? On va aller voir le ça Inquiète-toi pas. Ta terpène cariophilène est là. Canopy, là, le cariophilène qui représente l'épicé, inquiète-toi pas. C'est dans leur terpène. OK? Ils mettent du cariophilène à côté, man. OK? Ils mettent même du cariophilène dans la cafétéria. Non, c'est pour te dire, là. Comprends-tu? Puis, euh, tu t'en vas porter ton CV, tu passes en entrevue et te garoche du Tu es capable de toffer? Tu es capable? C'est un peu les, les, les, les étapes de l'embauche, comprends-tu? Si tu acceptes le cariophylène, tu es capable de vivre avec le cariophylène? tu es engagé, le gros, là. Tu es engagé right away. Les monde ne sont pas capables. Ça lâche les jobs. Pas capable de toffer, le gros. Fait que... Vraiment, je te laisse là-dessus. Merci encore à Dan, avec euh, le Moby Dick. Vraiment, quand même très bien. Euh, qualité, qualité. Euh, citrus, un peu épicé. Asse pleine de canopy Écoutez, euh, je vais économiser mon argent pour acheter ça à 44,20$. Euh, présentement, ce n'est pas disponible sur le site internet. Il euh, n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo, il y a les indications, il n'y a pas de photo. Je ne sais pas à quoi ça ressemble le contenant. Mais là, ça va être très, très, très difficile euh, d'acheter ça à 44 et 20 quand ça vient de Canopy. Euh, vous savez très bien que présentement, les nouvelles variétés qu'il y a à la SQDC, que je n'ai pas encore essayé, j'essaye toutes tout avant Tweed. Euh, J'ai été toujours déçu de Tweed par rapport à la ronde. Je trouve ça dégueulasse. Que ce soit le Highland, le Balmoral, le Donegal, euh, le Sunset. Euh, vraiment désolé là, pour ceux qui aiment ça. Là, euh, je sais qu'il y en a qui tueraient pour le Donegal, d'autres qui tueraient pour le Highland. Euh, le Sunset, il y en a qui, qui rêvent qu'à ça. Mais euh, tous les goûts sont dans la nature. Donne-moi un pouce, abonne-toi. On se revoit très bientôt dans mon prochaine vidéo. Ciao!